Allez, une nouvelle formule sur la chaîne, une formule de peinture. Alors attention, c'est absolument pas un cours parce que j'ai pas le niveau. C'est juste ben, peut-être vous transmettre les pièges que j'ai réussi à éviter, les techniques que j'utilise, la façon dont je fais les choses. Et puis surtout, surtout, parce que vous êtes nombreux à me demander quelles sont les couleurs que j'utilise et comment je les applique. Voilà, on regarde ensemble, on passe surtout un bon moment ensemble à peindre. L'idée, c'est de faire du table top simple, rapide, avec un niveau de débutant, puisque j'estime avoir un niveau débutant. Et oui, vous allez voir, c'est possible de peindre vite et de façon acceptable une figurine pour pouvoir enfin jouer à ces jeux et ne pas les stocker sous-coucher, voire même pas monter dans les armoires. Ouais, on est nombreux à le faire, c'est quand même assez décevant. Pour ce premier numéro, même si c'est un bis, puisque j'en avais déjà fait avec Star Wars Légion, eh ben, on va peindre... Du Harry Potter, merci à Légion Distribution de me l'avoir envoyé. Et euh, on va faire un mange-mort. Et puis dans un prochain numéro, si la formule vous plaît, et là n'hésitez pas à le mettre en commentaire, eh bien on fera, on peindra Harry. Allez, c'est parti Bon allez, hein, je le répète euh, l'idée c'est pas de donner un cours de peinture, c'est juste de partager un moment avec vous euh, pour vous dire bah, voilà, comment je travaille, euh, avoir un rendu table top hein, l'idée c'est de peindre quelque chose de assez rapidement pour pouvoir jouer, parce que le grand problème qu'on a c'est qu'en en fait on, on a tous énormément de jeux et puis on aime tous y jouer quand ils sont peints et, euh, et on voudrait pouvoir, euh, voilà, pouvoir peindre quelque chose de sympa euh, euh, rapidement donc voilà, j'estime que ça, c'est euh, sympa et, euh, et c'est fait, euh, fait assez rapidement, vous allez le voir. On va travailler quasi exclusivement euh, en contraste euh, et puis une fois que c'est posé, posé sur la table, eh ben, euh, ça, répond, ça répond aux exigences. Après, euh, derrière, le travail n'est pas fini hein, sur une figurine comme ça. Il faut encore, il faut encore faire des détails. Vous pouvez venir faire des détails avec de la, de la peinture classique, hein, puisque là pour l'instant on va travailler avec de la contraste. Et ensuite vous pouvez prendre des layers et, euh, et venir, euh, venir retoucher vos figurines avec des petits points de layers, avec des zones bien précises, refaire des éclaircissements, euh, venir accentuer, euh, accentuer des profondeurs. Euh, voilà, moi je, j'ai beaucoup de choses à faire et donc, euh, et donc bah là. Euh, je travaille, je travaille rapidement euh, sur ces systèmes. Je le rappelle, je ne suis pas du tout euh, expert en peinture, euh, ce qui peut être un avantage, même si je me rends compte que de plus en plus certains d'entre vous sont de très très bons peintres. <rire> en tout cas, dans ma communauté, je trouve qu'il y a des gens qui, euh, qui peignent, qui peignent super bien. Euh, le matériel, moi, j'utilise, euh, j'utilise la, la, la, la, la poignée citadelle Ça fait longtemps que je la cherchais, ça fait longtemps que je la voulais. Euh, J'utilisais ça avant, hein. <rire> je collais un truc pour, pour tenir ma figurine, je vous conseille quand même de faire ça, c'est vrai qu'on a une prise beaucoup plus stable, on arrive à faire des détails beaucoup plus euh, impressionnants, et, euh, et voilà, je trouve ça je trouve ça super bien d'utiliser ce genre de, de truc, c'est pas du tout pour moi euh, gadget. On est donc sur un mange mort hein, de Harry Potter euh, The Miniature Adventure Game de chez Légion Distribution que je remercie au passage. Je l'ai peint parce que je voudrais faire un, un, un let's play. Première information, j'ai fait un sous-couchage en deux parties. J'ai d'abord sous-couché avec du gris Panzer de chez Prince Auguste. Euh, pourquoi j'ai pas sous-couché en noir Sauf que le noir est trop, euh, trop sévère en fait. Je préfère peindre, enfin, faire une sous-couche avec un gris. Et puis ensuite, j'ai passé, j'ai passé un petit coup, un petit coup de blanc. Alors là, j'y suis peut-être allé un peu fort. Alors c'est ça, ça mon problème, c'est que soit j'y vais trop fort, soit j'y vais pas assez. Euh, bon, dans les deux cas c'est pas bien grave et donc ensuite je mets du blanc, du blanc classique, hein, euh, du Skull de chez, euh, de chez euh, euh, Games. J'utilise pas du tout les sous-couchages euh, de chez Contrast, euh, que les choses soient claires. Voilà, donc euh, l'avantage c'est d'avoir déjà euh, des présombres de fête et euh, bon sur cette figurine là euh, ça parle peu mais il euh, y a des figurines où il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Et ces zones qui sont difficiles d'accès, en fait, elles se retrouvent en noir, elles se retrouvent ombrées. Et du coup, bah, si vous n'arrivez pas à, les, à y accéder, bah, finalement, c'est pas bien grave, puisque elles sont ombrées et donc elles sont, elles sont largement atténuées. Au niveau des couleurs pour, pour ce mange-mort, pour obtenir, obtenir ce, ce résultat, ce résultat qui, qui, qui est là, on va utiliser, on va utiliser plusieurs choses. Pour le manteau, pour le manteau, je vais utiliser du euh, basilicum gray de euh, chez Contrast. C'est presque noir, mais pas totalement en fait. Euh, justement, ça donne cette espèce d'effet de, de, euh, cuir noir, euh, cuir noir légèrement gris anthracite. Et euh, c'est un très très bon gris pour ça. Pour euh, la, partie, euh, la partie pantalon, euh, bottes euh, et puis euh, chemise intérieure, on va utiliser tout simplement le, le, black, euh, le black Templar. Pour la peau, il euh, n'y en a pas beaucoup, il y en a uniquement sur les mains. Je ne vais pas être original, je vais utiliser le Gilliman Flesh, parce que ça se comporte très bien. Pour la baguette, je vais utiliser euh, du Dark, euh, dark white, euh, Flesh. C'est sensiblement, c'est presque la même couleur que le Gilliman. Là, comme ça, on a l'impression que c'est la même couleur, mais en fait, quand on la dépose, on a une couleur légèrement plus foncée, un petit peu plus orangée, et euh, en fait ça marche ça marche très très bien pour le masque euh, le visage en acier là moi j'ai décidé d'utiliser du euh, creed camo euh, c'est un verre pourquoi j'utilise un verre comme ça euh, bah, j'ai vu dans le bouquin que c'est vrai que c'était légèrement vert ça fait un peu ça fait un peu euh, voilà alors c'est un verre qui était un peu clair et donc, pour contrebalancer le fait qu'il est un peu trop flashy, euh, on, va, on va mettre une petite pointe euh, d'agrax, l'agrax il est toujours très utile quand vous êtes en train de déposer une couleur. Euh, vous voyez, on ne va pas totalement peindre qu'en contraste, euh, l'agrax il est très utile puisque quand vous avez une couleur qui vous estime être un peu trop flashy, vous mettez un tout petit coup d'agrax, voire vous le diluez légèrement, ça vous permet de, voilà, de, de, de reposer une couleur et, euh, et c'est pas mal pour euh, le socle. Euh, de briques là, euh, londonien ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord poser une couche euh, de euh, griffe charger Grey. voilà donc ça ça va faire des euh, des euh, un sol qui sera euh, gris très très clair et puis on va rencontrer un problème sur euh, sur ces socles c'est que vous voyez ici là on va on, on a la barre en fait qui vient euh, qui vient taper et qui, euh, qui fait un peu dégueulasse, donc il faut masquer, euh, masquer cette barre autant que se faire, se peut. Et pour ça, euh, on va utiliser euh, une texture et je vais utiliser de, de l'astrogranite la, de que je vais déposer sur, euh, sur le socle. Alors, l'astrogranite sera beaucoup plus gris que le gris bleu euh, de griffe charger, mais en fait, ce qu'on fera après derrière, c'est que soit on utilisera euh, euh, un petit coup de, de, de wash de chez Valero euh, en, en marron qui ressemble un peu en fait à la Grax soit on utilisera un wash un wash gris voilà, donc ça c'est vraiment à votre appréciation il n'y a, a, a pas d'obligation sur ces choses là voilà je vous propose qu'on qu commence, j'utilise des pinceaux qui sont de l'Army de l'Army Painter ouais j'étais euh, pour l'instant j'ai pas encore trouvé le pinceau idéal n'hésitez pas à me le conseiller euh, en commentaire parce que euh, franchement je dois avouer que de ce côté là c'est pas encore euh, c'est pas encore ça que ça sinon là euh, au dessus là vous les voyez pas mais j'ai trois pots d'eau j'ai un pot d'eau pour euh, euh, vraiment euh, nettoyer un premier passage de, pour nettoyer un deuxième quand le pinceau est, est, est bien nettoyé puis là j'ai du diluant c'est vraiment pour enlever euh, Enlever si le pinceau est trop chargé. Au niveau diluant, je vous conseille ça. Prince Auguste. Diluant. C'est une des grosses bouteilles de 200 ml. Vous êtes tranquille. Ça permet de bien ravoir les pinceaux, de bien les renettoyer. Et ça, c'est euh, vachement impressionnant. Allez, je me lance. Bien mélanger ces, euh, ces contrastes. Il y a souvent, euh, souvent dans les contrastes, on va prendre le, le blanc. Vous voyez en bas là, il y a souvent un dépôt, c'est là que sont tous vos pigments en fait. Vous voyez là c'est tout blanc, tous vos pigments sont là. Et en fait euh, au dessus c'est euh, quasiment transparent. C'est parce que les pigments se déposent beaucoup euh, dans les contrastes. Vous voyez là on voit bien aussi hein, la différence. On va le... Donc il faut bien bien bien les mélanger. Sinon vous n'avez que de l'eau, enfin du produit diluant. Et euh, c'est pas ce qu'on cherche. Je vais commencer par la grande cape. Euh, J'ai fait une erreur sur le premier euh, manche mort c'est que j'y suis allé un peu, euh, un peu lourd. Et euh, il ne faut pas. Donc, il faut bien imbiber le pinceau, mais il si, ne faut pas oublier de bien, euh, bien l'essuyer. Voilà. Faut pas hésiter à bien l'essuyer aussi. Enfin, à bien utiliser la qui et puis eh ben, on applique de haut en bas en essayant de suivre un maximum les euh, conditions euh, de la draperie alors je remercie euh, légion distribution de m'avoir envoyé euh, le jeu donc on est sur une v2 hein. enfin pas sur une v2 sur une seconde édition alors, pourquoi seconde édition bah, parce que déjà on est euh, on est sur une édition euh, qui est, qui est tout en français et ça c'est super agréable et puis il euh, y a quand même un petit peu de mieux, je l'ai dit dans l'unbox, si vous n'avez pas vu l'unboxing je vous conseille d'aller le voir, il y a un petit peu de, de mieux sur, euh, sur la découpe des, euh, des pions et en plus l'avantage de tout ça c'est que bah, c'est en français et c'est moins cher. Puisque de mémoire le jeu était dans les euh, dans les 100 euros je crois et euh, là maintenant il est à 80 un, un petit peu en dessous de 90 je crois. Voilà. N'hésitez pas à utiliser mon lien pour l'acheter sur philibert <rire> euh, Faites attention avec contraste, ça sèche vite et quand on repasse sur une partie qui a déjà été peinte, ça crée. Encore plus de contraste, c'est comme si vous passiez une deuxième couche. De plus, euh, le gros problème de contraste que l'on voit seulement après, c'est les bulles d'air. Les bulles d'air sont assez dangereux. Si vous voulez marquer vraiment le contraste euh, au niveau des manches, par exemple, vous, vous les prenez euh, perpendiculaire à la ligne. Ça, c'est la meilleure façon. La meilleure façon de contraster une zone si vous suivez la zone si vous suivez le pli ça se contrastera un petit peu moins donc avec les grandes les grandes fringues comme ça faut pas trop trop contraster faut bien lisser sinon vous allez avoir des petits paquets comme ça là qui sont en train de se former et au séchage, c'est pas ce qu'il y a de plus, euh, plus exceptionnel. Donc ça, après, ça peut se rattraper avec euh, un petit peu d'éclaircissement, un petit peu de brossage. Ce sont des choses. Alors je vais enlever mes lunettes parce que je suis. Je suis vieux. Et je ne vois plus de près. Oui, et donc ça se rattrape avec un brossage. Alors, je sais qu'on brosse plus, hein, mais.. Euh... Il y a peut-être le retour du brossage en ce moment, je trouve, je sais pas. Moi j'ai l'impression que. Ouais, c est, c est, ça revient un peu. Il y a des mecs qui peignaient que comme ça d'ailleurs à l'époque. Il y a des mecs aussi qui peignaient qu'au la vie. Voilà. Alors au niveau euh, du débardage, là on va voir la ligne de, de débardage. Euh, j'ai fait le port, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris assez de temps à débarder. En même temps, je dois avouer que là, sur le coup, on est sur des euh, sur des figurines qui sont en, en résine. Ça se débarde très bien, mais genre trop bien en fait. Carrément trop bien. Alors, il y a beaucoup plus de détails sur la figurine que moi je ne vais en faire. Je le dis tout de suite. Il y a beaucoup plus de détails que moi, je ne vais en faire. C'est dommage. Il ne faudrait pas hésiter à utiliser tous les détails qu'elle vous propose. Puisque la figurine vous propose des détails, en fait. Elle est là pour, euh, pour s'exprimer aussi. Et euh, là, je n'hésite pas à marquer un peu. Parce qu'on rentre dans le, dans le manteau. Je reste en basilium. Voilà. Je vais dans le manteau. Je vais aller dans l'entrejambe. Que j'ai trop en l'occurrence. Euh... Alors je, je peux baver un peu parce qu'après je vais venir avec du noir. Hein. C'est pas bien grave. Euh... Que j'ai trop euh, trop bombé au blanc. Pour le coup. J'aurais dû moins, moins, marquer, moins marquer cette zone-là. On va aller dans l'intérieur du vêtement également. Voilà. Alors, c'est pareil, une chose très importante sur les contrastes. N'oubliez pas de laisser sécher. Et ne vous inquiétez pas de certains rendus. La peinture prend vie en séchant. Ces Vraiment. C'est assez remarquable. Il y a même des couleurs qui changent en séchant. Je vais venir courir ici parce que vous voyez, je suis sur une zone qui est déjà en train de. qui les assèche. Tirez bien votre contraste. C'est important. Parce qu'elle s'exprime en étant bien tirée. Et en allant bien sagement se déposer où elle doit se déposer. On ne pas trop toucher la main parce que la main, on va la faire guilleman voilà on va essayer d'aller chercher un peu à l'intérieur là voilà Vous voyez la contraste elle se comporte pas totalement comme euh, comme à la vie elle est euh, elle est nettement plus euh, sage on de dire elle est nettement plus sage elle a pas tendance à se à se projeter dans la dans la dans la figurine et ça, ça je trouve ça sympa ça va sécher tout doucement on va laisser sécher tout doucement voilà alors là j'ai un éclairage hein, qui est un éclairage très euh, très très prononcé voilà j'ai fini hein, euh, pour l'instant hein. ça va sécher ça va sombrer on va rincer. Voilà, j'ai pris la même habitude que certains peintres. Je bouffe mes pinceaux. Au passage, j'embrasse Mouande. Tu nous manques. Tu me manques en tout cas moi. On va partir sur la deuxième partie, c'est la partie noire. Donc là, Black Templar, hein, tout simplement. et avec ce black bah, je vais pas me faire chier je vais faire pantalon bottes et chemise donc je suis déjà venu tout à l'heure euh, faire du, du gris j'attends pas spécialement que le gris euh, le gris sèche parce que j'ai pas besoin en fait d'attendre qu'il sèche à cet endroit là, c'est pas grave si on se mélange le gris et le noir, bien au contraire, ça lissera un petit peu, peu l'effet entre le pantalon, entre les bottes et, euh, et le reste de la figurine. Je suis désolé, je tourne pour voir ce que je fais, et pas forcément pour vous montrer comment faire. L'idée c'est surtout de vous partager les. Allez, papilles enlève les lunettes. Faut que je m'achète des lunettes progressives. Mais pour ça, faut une ordonnance. Si un de mes abonnés peut me faire une ordonnance pour avoir des lunettes progressives, si on a un de vous qui est, je sais pas, médecin ou je sais pas quoi. Je prends. Parce que pour aller voir un oculiste, il faut attendre deux ans, ça se casse couille voilà en ce moment euh, en ce moment euh, pour vous parler un peu de l'actu on attend euh, on attend star wars légion hein, comme tout le monde j'ai pas plus d'infos que vous Je vous le dis tout de suite parce que personne n'en a on attend on est tous suspendus au lèvres de ffg us je vous rappelle que c'est eux qui doivent donner le top et en l'occurrence ils l'ont pas fait encore alors je suis que ils veulent lancer une une sortie mondiale et que pour faire une sortie mondiale il faut que tous les pays soient prêts et je pense que tous les pays ne sont pas prêts je pense que dans les pays pas prêts il y a la france mais je dis ça sans information alors il y a une lavalière mais je vais pas la faire en mode lavalière je vais quand même laisser un petit peu la place pour faire faire la partie qui est là en, en, en marron mais euh, je le répète l'idée c'est de jouer le plus vite possible et euh, donc de peindre un personnage euh, le plus rapidement possible et d'avoir un rendu tabletop top quitte à revenir dessus après voilà, donc là, dans la lavalière, ça bulle pas mal. Donc il faut faire très attention à ça, parce que vous allez poser votre peinture, la bulle va euh, va péter, et, euh, et en pétant, elle va faire, euh, elle va faire du blanc. Vous voyez, ça va vite. Hein je passe pas, euh, je passe pas énormément, euh, énormément de temps euh, sur ces zones-là. Ça se passe plutôt euh, vite et bien. Je vais venir rattraper un tout petit peu ici avec du noir n'est pas trop Voilà. Ouais. On va passer au masque. Donc voyez, on va on va passer au masque. Avec un masque donc moi j'ai voulu un peu vert alors excusez moi si je fais des fautes de couleur. il y a des fans de harry potter qui vont dire mais il n'est pas vert le masque des choses comme ça pour un peu de fantaisie aussi vous n'en voudrez pas faire preuve de fantaisie Allez ouais, c'est parti donc là ouais effectivement je le redis on est sur un verre qui est même un peu déstabilisant de prime abord mais on s'en inquiète pas on dépose on charge pas trop pour garder euh, si on charge c'est sur les bords ah, ça sonne ou beaucoup je vais regarder qui c'est ça m'intrigue c'est ffg on y reviendra est ce que est ce que je lis ce que, ce que me dit ffg non je lis pour moi ce que me dit ffg je le garde pour moi d'accord on en reparle mes amis mais euh, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Vous imaginez bien de quoi on peut parler avec FFG en ce moment et avec Asmodée en ce moment. Alors là, j'hésite pas à repasser, même si ça a été, euh, même si ça a séché, voilà, pour accentuer euh, le vert. Et puis là, par contre, je vais, je vais laisser sécher un petit, peu, un petit peu le masque. Et pour atténuer, en fait, ce vert qui est très très vert, trop vert. Alors, ne vous inquiétez pas, il va sécher, donc il ne va, il va plus briller, hein, il va devenir mat. Ce que je ferai, c'est que je passerai un petit peu, peu d'agrax sur la fin. Allez, on va passer au guilliman pour la partie peau. La partie peau, elle est très courte. Il y a deux, euh, deux doigts à faire. Donc ça va aller très vite, je vais même changer de pinceau, je vais prendre un petit pinceau, parce que ça va aller très très vite. Bon, sans trahir les joueurs de Légion, soyez patients. Ça arrive voilà alors ça a peut-être pas trop d'importance hein, de faire ces petits doigts là euh, de la bonne couleur mais en fait si voilà je pense que c'est important de marquer la couleur des mains parce que euh, <rire> euh, ça donne un peu d'humanité <rire> à ces personnages la baguette, je la fais en euh, euh, Dark coast. et à mélanger. Voilà. là, voilà, pareil. Ce qui est vachement bien avec ces baguettes-là, c'est qu'elles sont hyper texturées. Et du coup, elles se comportent super bien sur, euh, sur le contraste. Elle est super bien sur le contraste. Alors après vous pouvez tenter un petit dégradé sur le bout pour faire comme si elle était en train de tirer un truc. Voilà, là on est sur en fait une couleur qui est un peu plus orangée, que j'aime beaucoup moi. Et que je vais d'ailleurs utiliser pour venir marquer ici la ceinture. ça va créer un léger une légère différence de couleur et en fait, c'est ce que je cherche. Ça va marquer la taille. Alors après ensuite euh, sur ce personnage, il y a un petit peu de, de ferronnerie. Je sais pas si ça se dit. Utilisez votre pince, votre pouce pour euh, décharger votre pinceau si au moment où vous, vous approchez vous vous rendez compte qu'il est trop chargé vous pouvez utiliser votre pouce pour décharger votre pinceau c'est intéressant aussi merci Mohand. encore une fois de plus Faites bien le tour de votre figurine plusieurs fois même là où vous êtes passé avec la contraste c'est important parce que vous allez retrouver du blanc vous avez le nez dessus et euh et vous vous rendez pas compte que voilà regardez il est euh, il est quasiment il est quasiment fini hein. je sais pas depuis combien de temps on est ensemble on est ensemble depuis 20 minutes euh, j'ai papoté avant donc j'ai mis beaucoup moins de 20 minutes mais voyez regardez il est, il est terminé il n'y a plus qu'à faire le socle et à faire un peu de un peu de un tout petit peu d'agrax sur le sur le sur le visage pour pour légèrement le foncer mais vous n'en verrez sans doute pas euh, les effets dans cette vidéo parce que euh, on n'est pas sur, euh, sur du Full HD, euh, de dingue, voilà. J'ai dit que j'utilisais le Glyph Charger pour faire euh, le sol, alors c'est un premier jet, hein. premier jet de sol, vous allez voir. Hop. Voilà, donc, je ferai une deuxième vidéo avec Harry je veux pas que la vidéo dure 40 minutes non plus donc je ferai une deuxième vidéo avec Harry donc là je vais venir chercher le socle et franchement s'il n'y avait pas cette barre de traverse j'en resterai là en fait je pense que ce qu'il faut faire c'est combler couper la barre et venir poser les figurines poser les figurines coller les figurines directement sur le socle et pas utiliser la barre de traverse ça c'est peut-être une erreur que moi j'ai commis the parce que là vous voyez un tout petit coup avec ce glyphe. et on se retrouve avec des avec un sol qui est euh, qui est déjà super agréable en fait j'aime bien ce sol je trouve que ça fait un peu euh, Ouais, ça fait un peu de tuile quoi ça fait un peu euh... je trouve que ça ça marche bien alors, malheureusement on va on va pas rester là dessus puisqu'on va obtenir un sol qui sera beaucoup plus foncé vous voyez, à la fin mais je vous le redis c'est pour masquer c'est pour masquer cette cette barre que je le fais alors après sur ces personnages là c'est pas nécessairement ça semble pas nécessairement obligatoire de le faire mais en l'occurrence, il ben, y a des personnages qui sont plus, plus voluptueux et pour qui c'est ouais, nécessaire de le faire parce qu'ils ont des effets comme ça et, et on voit trop trop trop la barre, la barre sur, sous, sous leur jambes. Allez, on va faire un tout petit coup. Le petit coup d'Agrax sur le visage. Sur le masque. Donc là, c'est pareil, l'idée c'est d'atténuer le, le, le vert qu'on a. On a un vert qui est trop vert. Et donc je vais calmer un peu euh, ce vert là pour en faire quelque chose d'un peu plus foncé. C'est pas bien grave, on est sur des manches morts. Donc quand même, faut pas hésiter à le faire. Voilà. Là pour l'instant, ça brille. Mais en séchant, ça va ça va foncer un peu, un peu le masque. Et puis ça va un tout petit peu redresser, un tout petit peu ajouter le contraste sur le masque. C'est quand même là qu'il y a son visage. C'est important. Vous prenez un pinceau que vous n'aimez pas spécialement. Et on va passer à une des dernières étapes qui est... L'astrogranite. Alors l'astrogranite, c'est quoi C'est de la texture. C'est de la texture de chez de chez Citadel et en fait, voyez, c'est vraiment. On va faire on va faire du plâtre, les amis. Hein. Enfin, on va faire du ciment. C'est vraiment, on a vraiment l'impression de faire du ciment avec ça. Et on va venir en fait euh, travailler sur ces zones-là parce que vraiment, vraiment, vraiment, c'est dommage c'est une grosse barre. Papy enlève les lunettes. C'est parti. Et on va venir masquer. Alors, faut pas hésiter à charger en matière. On va venir masquer cette barre. Qui est très laide. C'est pas grave si ça vient sur les vêtements. Au contraire, ça crée de la, de la saleté. Alors, vous voyez, là, j'ai mis, mis en travers. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de respecter, par contre, les tuiles les pavés et je vais faire pavé par pavé en laissant un tout petit peu de jour entre voilà, je vais faire ça derrière aussi et on viendra combler tout ça avec un petit lavis un petit ancrage Alors en plus, ma contraste a pas totalement séché, ce qui est très bien comme ça. Ça réagit un peu. C'est le top. Il réagit un peu à ce que je fais, à ce que je pose. C'est très bien comme ça. Voilà, un peu plus de matière sur les zones que je veux cacher. en mettre un peu là où euh, je ne veux rien cacher c'est pour créer du relief sur le, la figurine normalement on en met beaucoup plus que ça on reviendra sur ces textures pareil là vous avez un effet brillant c'est normal euh, c'est pas euh, c'est pas comme ça que ça va se comporter maintenant on va enlever ça, et on va passer à ça pourquoi parce qu'on peut pas faire le tour de la figurine en utilisant la poignée citadelle par bien et par pitié par pitié faites toujours votre socle le tour de votre socle avec une couleur contrastée c'est important je pense mon avis Bon, Vous allez peut-être me dire que mais euh, voilà je pense c'est important de faire euh, quelque chose de hyper contrasté autour du socle je trouve moi je trouve ça vachement plus quali en fait on est sur du jeu de figurines on n'est pas là pour reproduire une certaine réalité il faut que le socle quelque chose de hop là j'ai un peu bavé sur la tuile pas grave voilà voilà voilà moi je trouve que on a toujours tendance à vouloir faire des socles c'est chouette, hein, un beau socle, hein. comme euh, disait euh, Ravage à une époque, le socle c'est la base. Voilà. Ça va sécher, ça va arrêter de briller, ne inquiétez pas. Voilà. Notre figurine est terminée pour du tabletop. Pour moi, c'est largement suffisant. Je vais juste mettre un petit coup de, de euh, layer qui est, euh, je vais peut-être mettre du gris pour quoi faire, pour densifier en fait la zone qui est ici, ouais. et puis euh, travailler les traits qui sont blancs à l'intérieur, ils seront, ils seront plus blancs à l'intérieur et ça sera, ça sera beaucoup plus chouette. Mais voilà, sinon c'est terminé, on a mis, euh, on a mis allez j'ai beaucoup papoté, euh, j'ai répondu au téléphone et tout ça. Euh, on, a mis, on a mis 20 minutes pour faire, euh, pour faire cette figurine, quoi, pour faire ce mange-mort. Donc 20 minutes pour un mange-mort, je, je trouve ça plutôt raisonnable. 20 minutes pour une figurine tabletop, je trouve ça plutôt raisonnable. Je vous remercie, laissez-moi euh, vos, euh, vos idées, euh, vos idées en, en, en, en commentaire. Je prends euh, tout. Euh, je veux bien apprendre des techniques aussi, parce que je suis loin de toutes les connaître. Et puis on se reverra pour, euh, pour une autre vidéo avec Harry Potter. Et je vous prépare également euh, un let's play quand j'aurai tout peint. Je vous dis à très bientôt.